Mouine Salah, l'organisatrice de TEDx Djerba, l'événement qui va se dérouler le 23 mars à Djerba, euh, à la maison de culture Feli Razi. Les inscriptions seront ouvertes euh, ce dimanche à 9h du matin sur notre site web TEDxJerba.com. Euh, la campagne de l'événement s'est basée principalement sur les réseaux sociaux, tels que la page Facebook Djerba qui a actuellement plus que 800 fans, euh, notre compte twitter et ainsi que instagram et notre site web et notre site officiel euh, donc euh, d'après euh, ce qu'on a remarqué euh, après le lancement de, ces, euh, de se lancer sur ces réseaux sociaux euh, on a remarqué un grand impact euh, surtout principalement sur les messages qu'on reçoit euh, quotidiennement sur la page Facebook, par exemple concernant les, euh, les volontaires, on a reçu même les messages avant qu'on qu publie les informations concernant les, euh, les volontaires. Et donc euh, ça a un grand impact. Euh, Est-ce que vous avez suivi euh, le euh, les guideline par TEDxCartage en ce qui concerne des événements sur les réseaux sociaux Oui, euh, déjà suite à, euh, aux participations en tant que volontaire dans les éditions de TEDxCartage et en plus, au euh, workshop organisé par le team, euh, on s'est basé principalement sur les guidelines, sur, sur les rules, surtout indiqués sur le site de TED.com, pour euh, ne pas les dépasser. Et pour la communauté live euh, Ce n'est pas disponible actuellement pour cette yep. édition. Sur, sur les réseaux sociaux euh, je insiste principalement sur le live tweeting, les, euh, le partage sur les réseaux sociaux et seulement ça. ça. Est-ce qu'il y a une grande interaction avec la BEP ou le Liver par, par rapport à Instagram euh, Principalement euh, par rapport à Facebook. C'est celui qui est euh, le plus performant actuellement concernant les, euh, les interactions. Merci. merci beaucoup. Merci. Bonne ah, je, merci. Merci. Ah. Merci.